Bienvenue sur ce nouveau live. Alors on est en direct sur Facebook ici, sur Instagram en haut. Donc aujourd'hui je suis accompagnée d'Alexandra. Bonjour. Donc pour rappel, moi c'est Jade. Euh, vous nous voyez certainement souvent avec Alexandra sur les réseaux sociaux. Oui. C'est souvent d'ailleurs Alexandra qui, qui vous répond à un message privé, qui répond à vos questions. Donc nous voici en direct. Alors pour rappel, le thème de ce live d'aujourd'hui, c'est donc les conditions d'éligibilité au CRPE. Donc, on va faire un petit peu sur euh, toutes les voies d'accès au concours, euh, les différents profils, les conseils d'inscription, etc. pour que ce soit un peu plus clair. Enfin, je vois que sur Instagram on a du monde qui arrive. Bonjour. Bonjour Sochardasso. C'est ça je crois. Si vous avez des questions sur euh, Insta, n'hésitez pas à les poser directement. Soit on y répondra en direct, soit on y répondra un peu plus tard à la fin. Sur Facebook, on a Jade, donc la deuxième Jade de l'équipe, qui est aux manettes sur le chat pour répondre à vos questions. Parce qu'on le verra, il y a quelques particularités. En tout cas, il peut y en avoir selon vos profils. Donc souvent, les questions sont assez euh, personnelles. Donc c'est plus facile d'avoir une réponse individualisée. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. De toute façon, le replay, euh, le, le live, pardon, comme d'habitude, est en replay, disponible mmh. en replay tout le temps, donc vous le retrouverez directement après la diffusion sur les réseaux Facebook mmh. et sur la page Instagram et dans l'après-midi Alexandra nous mmh. le mettra sur, euh, okay. sur Youtube, oui. donc ça il n'y a aucun problème. Pour rappel aussi Alexandra, vous avez fait une petite vidéo sur les conditions d'éligibilité oui. il y a quelques semaines ou quelques, ouais, quelques semaines oui, maintenant, quelques semaines, ouais. qui récapitule un petit peu toutes les conditions, les voies d'accès, donc ça, est, elle est moins détaillée que le live d'aujourd'hui mais euh, vous pouvez au moins mettre sur pause. Euh, et puis prendre des petites notes je vois aussi qu'on a du monde connecté en Angleterre euh, sur Instagram aujourd'hui, donc c'est un live international aujourd'hui, oh. merci merci de nous suivre, un coucou là-bas euh, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, oui ça, ça va être en live express aujourd'hui, on va essayer de ne pas vous prendre trop de temps sur la pause déjeuner, donc volontairement on a condensé, mais comme je vous le dis, si vous avez encore des questions, surtout euh, appelez-nous aussi, hein, sur, vous savez que sur le site internet vous pouvez prendre rendez-vous très facilement ça permet d'avoir un conseil personnalisé et puis sur, le, sur les réseaux vous mettez mmh. un message privé. Euh, donc on va commencer par lister un petit peu tous les, euh, tous les, toutes les voies d'accès et on rentrera dans les détails ensuite pour vous ex expliquer euh, à qui, euh, qui est concerné par, la, par les voies. Euh, Est-ce que tout le monde est là On va pouvoir partir Donnez-moi le go pour être sûr que, que tout le monde soit prêt. Sur Instagram, vous, vous entendez bien aussi, sur Facebook, oui. je pense aussi qu'on va pouvoir y aller. Euh, de toute façon, si vous avez loupé le début, euh, vous aurez le replay. Ouais, super, je vois des petits cœurs sur Instagram, donc c'est bon, on va y aller. Donc, est-ce qu'Alexandra, tu peux nous lister déjà euh, les différentes voies d'accès au concours, s'il te plaît Oui, alors d'abord, petite information avant de commencer le listing des différentes voies d'accès au concours. Pour les personnes qui sont en reconversion professionnelle, il faut savoir que vous pouvez mmh. passer le concours il faut savoir qu'environ 90% de nos stagiaires mmh. sont issus d'une reconversion professionnelle. Oui. Donc si vous souhaitez devenir professeur des écoles, eh c'est totalement possible. C'est ça, c'est qu'en fait, ça c'est un des a priori qu'on a sur le métier. Mmh. C'est de se dire que parce qu'on n'est pas issu euh, d'études dans l'enseignement ou de la voie classique, entre guillemets, mmh. on n'y a pas accès. Mais on le verra ensemble que si en fait. Et c'est vrai que nous, la plupart de nos stagiaires, chaque année chez prof sont en reconversion professionnelle. Plusieurs majors sont d'ailleurs issus de reconversion professionnelle. Euh, donc c'est possible, on va voir comment, que ce soit que vous veniez du privé ou du public, c'est possible. Ça, c'est important de le clarifier déjà. Voilà, donc du coup, je vais passer euh, au listing des différentes voies d'accès au concours. Donc, Allez, c'est parti. Il y parti. en a six. Ouais. Donc nous avons le CRPE externe, le CRPE externe spécial, le troisième CRPE, le second CRPE interne, le second CRPE interne spécial et le premier CRPE interne. Exactement. Est-ce que c'est bon pour tout le monde Est-ce est que déjà vous connaissiez ces noms oui. Est-ce que déjà vous saviez qu'il qu y avait différents concours Ça, ça serait intéressant de, hum. de le savoir. Dites-nous sur le chat. Donc maintenant, je vais détailler. Oui, bah, on va rentrer dans le détail, tout à fait. Donc, pour le CRPE externe, le CRPE externe concerne les étudiants en Master 2. Les, les personnes qui ont un diplôme de master 2 ou mmh. une équivalence mmh. soit les parents de trois enfants ou plus soit les sportifs de haut niveau donc petite précision si vous êtes parent de trois enfants ou plus ou sportif de haut niveau vous n'avez pas besoin de diplôme ça c'est vrai que c est, c est, ça fait pas forcément sens quand on, quand, oui. souvent, quand on annonce cette, euh, ces critères là parce qu'on se dit bah, pourquoi finalement euh, qu'est-ce qu'on va avoir un sportif de haut niveau avec un une maman ou un papa, trois enfants, mais c'est comme ça. C'est comme ça, ce sont les règles. Donc, tant mieux si, euh, si vous êtes dans ce cas-là. Voilà. Ensuite, pour le CRPE externe spécial, il s'adresse aux mêmes personnes que le CRPE externe, mais petite particularité, c'est qu'il a deux épreuves supplémentaires portant chacune sur une langue régionale. Et ensuite, nous avons le troisième CRPE qui s'adresse aux personnes pouvant justifier d'au moins cinq années d'expérience professionnelle dans le secteur privé sans condition de diplôme. Donc c'est-à-dire que vos expériences professionnelles peuvent se cumuler, mm. mais ne sont pas obligées de se suivre. C'est ça, exactement. On avait eu la que question sur le, euh, sur le formulaire d'inscription euh, au live. Donc en effet, euh, les années d'expérience ne sont pas obligées d'être consécutives. Donc, en fait, elles doivent juste être cumulées. Donc, par exemple, si vous avez travaillé 3 ans, vous avez été au chômage 1 euh, an, par exemple, vous avez repris 6 mois, etc., c'est pas grave. Le principal, c'est que, euh, mi bout à bout, on, on arrive à 5 ans. Oui. Voilà, ça, c'est vrai qu'il y avait une question sur le formulaire et souvent on nous la pose. Oui. Ok, on va continuer. Donc, apprendre aussi euh, le second CRPE interne qui, lui, va plutôt s'adresser aux personnes dans la fonction publique, hein, donc tout ce qui est contrat public. Donc, là, il faudra justifier de trois ans euh, d'activité et euh, au minimum, et d'une licence. Euh, donc, ça, c'est vraiment pour le secteur public. Pareil, on a le second CRPE interne spécial oui. qui, le, qui remplit les mêmes conditions que ce que je viens de vous, de vous préciser, sauf qu'en effet, il y a deux épreuves supplémentaires portant sur chacune une langue régionale. Ça, c'est un petit plus. Selon les académies, vous, ça vous est spécifié. Et on a enfin le premier CRPE interne qui, lui, concerne les instituteurs titulaires, qui justifie de trois années de service effectif. Donc ça, c'est un petit peu différent. Sachez qu'il existe aussi un examen professionnalisé qui lui est réservé euh, à certains agents contractuels euh, répondant à certaines conditions d'ancienneté. Pour, ce, pour cette dernière voie d'accès, je vous propose d'aller sur « Devenir enseignant » qui est le, le site du ministère où tout est expliqué. Pareil, euh, souvent il y a des particularités sur les voies d'accès par rapport aux académies. Il faut savoir que, en général, euh, toutes les voies d'accès sont ouvertes chaque année. Certaines académies, parfois, n'offrent pas de poste, en fait, pour, le, pour certaines voies d'accès. Donc, le mieux, c'est toujours, euh, bah, si vous ne trouvez pas l'info sur, sur le site, c'est d'appeler l'académie. Vous savez que vous avez euh, des académies qui dirigent un petit peu tout ça. Le mieux, c'est de leur passer un petit coup de fil. Et même d'envoyer un mail, comme ça, vous avez une, une trace écrite, c'est toujours plus, euh, est toujours plus euh, sécurisant. Est-ce que déjà, euh, c'est clair pour vous, est-ce qu'au moins, vous, vous répondez à un de ces critères est-ce que vous êtes, euh, votre profil correspond euh, à ces six euh, si... voies d'accès qu'on oui. a listées Vous me direz. Vous me direz, vous direz vous ça. J'étais en contrat. Oui, alors ça, c'est pareil. Ça, c'est une question, en effet, par rapport au contrat de professionnalisation, au contrat d'alternance. Ça, ça c'est pareil. Le mieux, c'est qu'on voit ensemble parce que ne... l'ancienneté n'est pas comptabilisée de la même façon. Euh, sur un contrat pro et un contrat en alternance. Donc ça c'est euh, pareil, ça c'est une question qu'on pourra vous y répondre selon l'activité. Euh, on vous y répondra en direct, Elodie, si vous voulez bien nous envoyer la question par euh, message privé. Euh, Laetitia, Laetitia, oui le live sera oui. en replay. Elvina, maman de trois enfants. Ouais, c'est mmh. vrai que c'est souvent le cas dans, dans, dans nos stagiaires, on a souvent des, des mamans, ou des papas, trois enfants qui peuvent nous rejoindre et, et c'est tant mieux. Donc déjà, si c'est clair et que vous répondez, euh, que vous répondez aux, aux, aux conditions, c'est super. Je vois qu'on a une question de Morgane. Les académies gèrent les places pour le privé et le public. Alors, c'est en effet les académies qui gèrent le nombre de postes offerts par voie. Euh, pour le privé, c'est un peu particulier. Ça, c'est pareil. C'est vraiment des... Euh, de toute façon, oui, c'est une gestion académique. En général, j'allais vous en parler un petit peu après, justement. En général, les nombres de postes offerts par euh, CRPE et par académie sont annoncés en général entre le mois de janvier et la veille des épreuves du CRPE. Donc, vous savez que les épreuves commencent début avril. Donc, voilà, les, euh, les académies ont jusqu'à la veille des épreuves pour annoncer le nombre de postes offerts par euh, concours. Donc, En général, c'est dans cette période-là, mais en effet, c'est bien eux qui annoncent cette information-là. Qu'on attend d'ailleurs, euh, on n'a pas encore toutes les oui. académies. Euh, donc il se peut que vous soyez éligible à plusieurs concours, Oui. est-ce que est c'est -ce peut-être le cas pour vous Vous nous direz, euh, sachez que c'est super parce que vous aurez le choix, mmh. par contre vous ne pourrez passer évidemment qu'un seul concours, parce que les épreuves ont toutes lieu en même temps, donc forcément euh, il va falloir choisir. Oui. Je vois qu'il y a des questions sur le chat, je vais peut-être laisser Jade y répondre aussi, comme ça on continue à avancer, on ne vous libère pas trop tard. Donc en effet, si vous êtes éligible à plusieurs concours, euh, nous, notre conseil, en fait, c'est pour choisir euh, le, le, le concours qu'il qu faudra passer, c'est de faire un choix stratégique, c'est-à-dire qu'il faudra se baser en effet sur le nombre de postes offerts euh, dans les différents concours et le nombre de candidats qui sont inscrits. Donc ça c'est pareil, une fois que vous avez toutes les infos, vous faites votre calcul et vous vous rendez bien compte du, du, de la voie d'accès qui est la mmh. plus intéressante pour vous. À savoir qu'en général, le CRPE externe et le CRPE où il y a le plus euh, de postes offerts, mmh. mais là sur la troisième voie, on a aussi moins d'inscrits, moins de candidats. Donc ça mmh. permet aussi de mettre, de mettre en parallèle. Mmh. Donc notre conseil, euh, nous si de toute façon euh, vous êtes éligible à plusieurs concours, c'est de vous inscrire à tous. Oui, tu confirmes oui, oui. oui, ce serait de vous inscrire à tous les concours. Donc, euh, quand, donc vous inscrire sur euh, le euh, site euh, Cyclade. Donc, les inscriptions généralement ont lieu entre le mois d'octobre et le mois de novembre. Donc, si vous répondez euh, à plusieurs critères, inscrivez-vous à tous les concours. Ensuite, attendez d'avoir les informations concernant le nombre de postes et de candidats mmh. pour chaque concours. Une fois que vous avez reçu ces informations, prenez le temps d'évaluer, de réfléchir quel sera le concours qui sera le plus stratégique pour vous. Et puis une fois votre réflexion faite, eh bien vous gardez la convocation du concours que vous avez choisi. Et puis vous vous rendrez euh, au lieu, dans les lieux ouais. à la date et aux... Notez sur la convocation. Voilà. C'est ça, c'est qu'en fait, pour chaque concours auquel vous vous inscrivez, vous recevez une convocation mmh. de la part du ministère, donc de la plateforme Cyclades qui est la plateforme d'inscription aux examens ministériels. Euh, donc, en fait, une fois que vous avez choisi le concours que vous voulez passer, hein, après ce calcul-là, euh, ce calcul un peu stratégique, mmh. vous ne conservez que la convocation adéquate et vous vous rendez sur le lieu euh, du concours aux horaires avec la convocation. Surtout, ne l'oubliez pas, parce que ça nous mmh. arrive chaque année d'avoir des stagiaires qui, qui s'en se, les pinceaux là-dedans, donc vraiment, ça, c'est important. Jusqu'à présent, on n'a pas besoin de, de refuser les concours auxquels on ne va pas se présenter. Il suffit juste de se présenter sur le concours que vous avez choisi. Donc, ça, c'est une bonne chose. Je vois qu'on a des questions, que j'ai dit réponses, c'est super, et oui on a forcément des questions un peu, un peu spécifiques par rapport mmh. à votre profil et c'est normal, hein. c'est normal parce que ce n'est pas toujours très clair, euh, notamment par exemple si on a cumulé euh, euh, des contrats privés, des contrats publics, euh, ça peut être aussi confus quand on travaille à son compte, ça peut être aussi le cas quand on a un contrat euh, étranger, souvent on a la question comment faire quand on a un contrat étranger. Euh, Qu'est-ce qu'on a aussi comme euh, comme une petite question Ouais, c'était les questions aussi sur les contrats pro. Ça, ça revient souvent. Mmh. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de vous préparer les petites réponses par écrit. Comme ça, tout le monde en bénéficie. Vous pouvez les récupérer, revenir dessus euh, sans problème. Pour rappel, de toute façon, on, vous avez la vidéo oui. Alexandra, On a la vidéo oui. sur YouTube. Oui. Sur notre site internet, on a aussi tout qui est reprécisé dans la page Le concours. Et puis, on a le replay de ce, de ce petit live qui sera proposé aussi. Euh, je crois qu'on a fait le point sur tout. Oui, c'était vraiment un petit live oui. express pour que tout soit, tout soit clair. Je vois qu'il y, qu y a une question de Fanny. Est-il possible qu'on s'inscrive en prépa dans le but de passer le troisième concours Académie Marseille et qu'il ne pose, pro, propose pas de poste pour ce concours euh, C'est pour le concours troisième voie, d'accord donc en général, les académies qui n'ouvrent pas de voies sur euh, certaines, euh, qui n'ouvrent pas de postes pardon sur certaines voies d'accès, en général c'est que ça se reproduit chaque année, donc on le sait. Il y a des académies en effet historiquement qui n'ouvrent pas de postes sur tel concours, mais ça arrive que d'un coup une année on se rend compte que l'académie n'ouvre pas euh, n'ouvre pas de poste pour tel concours. De toute façon. Euh, sachez que les dates d'inscription au concours ont lieu en général, comme tu l'as dit, entre octobre et novembre mmh. à peu près. Euh, vous savez de toute façon au moment où vous inscrivez, euh, les concours qui sont ouverts. Mmh. Donc si vous ne trouvez pas votre concours, c'est qu'il n'existe pas. Pareil, un petit mail au rectorat, un petit coup de fil, vous en êtes sûr. De ce fait-là, si vous voulez, dépendra votre inscription chez nous. Par exemple, là, vous, avez, vous savez que nous, on n'a pas de limite d'inscription aux préparations. Ça, ou plutôt, vous commencez, au mieux, c'est pour vous. Mais on accueille les stagiaires jusqu'au mois de décembre, voire janvier de l'année qui suit. Donc ça, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Si vous avez un doute, le mieux, c'est de faire un petit mail au rectorat, même dès maintenant. Mais, euh, mais de moi, il n'y a pas de souci pour cette voie-là, pour l'académie en question Fanny. Mais si vous avez un doute, bah. À la rigueur, vous attendez, mm. mais sinon allez jeter un œil sur devenir enseignant et vérifiez bien que le, le, la voie était ouverte depuis des années. Euh, on a Laetitia aussi qui nous dit « J'ai travaillé dans le privé, mais pas de notion de la durée déjà travaillée. Euh, » Ok, bah, à ce moment-là, il, euh, il vous faut récupérer vos, vos contrats et puis calculer oui. à toute façon en général sur Cyclade, les documents euh, demandés, ce sont en effet les contrats qui vous suit de tout récupérer ou les fiches de paye et puis avec plaisir Fanny mm. et puis euh, vous vous calculez tout ça voilà est-ce qu'on avait encore des questions sur Instagram je crois qu'on a mm. fait le tour aussi ouais. à part pour la question euh, en message privé que je vois euh, pour le reste je fais un petit tour mais je pense que c'était euh, tout répondu ouais je pense qu'on est mm. bon euh... Ouais, bon coco qui, qui remplissait plusieurs euh, coco Picchoun, qui remplissait plusieurs euh, conditions d'accès maman trois enfants sept ans en privé bah, là, mmh. là, c'est là vous êtes éligible à, oui. à, à deux concours donc il n'y a pas de souci ça sera à vous de choisir selon l'académie je ne sais pas dans quelle académie vous êtes mais selon l'académie aussi ce qui est intéressant alors évidemment on attend toujours que l'annonce euh, des postes et des candidats inscrits soit publié l'année du concours, mais vous pouvez aussi, pour information, aller regarder les, mmh. les postes offerts chaque année, hein. donc là, je ne sais pas sur quelle académie vous êtes, mais vous pouvez aller jeter un oeil pour voir si c'est sorti cette, cette année-là aussi. Pour info aussi, apprendre avec un peu de recul, les nombres d'inscrits, donc les nombres de postes, ça, il n'y a pas de souci, les nombres d'inscrits par académie, il faut savoir qu'en fait, bah, comme vous, par exemple, si vous êtes éligible à plusieurs voies, vous allez vous inscrire à plusieurs concours. De fait, euh, le nombre total d'inscrits n'est pas toujours vrai parce qu'on peut s'inscrire à plusieurs concours et ne pas s'y présenter. Donc, ça veut dire que ça fausse un peu les stats et ça, c'est vrai pour euh, le CRPE en général, hein, quand on mmh. cumule toutes les, les inscriptions à toutes les voies d'accès, ça mmh. peut fausser. Donc, c'est toujours à prendre un petit peu avec des pincettes ça. Voilà, c'est la petite précision. Mmh. Pour info aussi, je ne vous l'ai pas dit ou alors on, je vais vous le répéter. Euh, les épreuves sont les mêmes selon les voies d'accès au concours. Bon, évidemment à part pour les langues régionales. Oui. Sinon c'est pareil. Donc là il n'y a pas d'inquiétude non plus là-dessus. Vous passerez les mêmes épreuves, les mêmes difficultés. Voilà. On va vous laisser tranquille. Mm. Euh, on va vous laisser manger ou alors finir votre poste tranquillement ou reprendre le travail. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. On y répondra un peu plus tard. Je vous dis merci. Merci Alexandra. Mm. Pleins d'informations. Mm. Et je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. À bientôt. Au, au revoir. revoir. Thank you.